<sighs> well, I like to be prepared. When civilization collapses and this world ends, I need to be ready to build the new one. A. Si j'étais un animal, j'aurais un corail devenu blanc Incapable, livrer bataille, à venir tracer la, la mort Maintenant y y a plus le temps blesser laisser ses carrailles légiférer Sans avancer des compromis, c'est sale l'idée, Faut pas déranger le marché Ils ont mis un prix sur chaque aspect de la vie Heureusement, ils ont la thune pour rembourser ce qu'ils ont détruit Quand un stade passe en DUP comme la rocade qui s'ensuit à peine dans 26 souris, pas les agri qu'on exproprie Comme des moailles sans expression, avec ressources illimitées les élites nous manipulent, commençons par guillotiner Ils ont fait toute leur fortune sur péché de leurs aînés Enfants de la creuse, génération volée, dégoûtée de l'humanité Toujours, les mêmes personnes exploitées On a renommé les colonies, maintenant c'est la France-Afrique, vautour cathartidés, rien à branler de quoi devenir scénique, on s'en sort pas la France elle frite des cannes à sucre aux filières aux oreilles qui ont besoin d'air pur ils ont semé nos sépultures Primitivistes, accro aux multipistes passions, mes addictions tous remplis de contradictions tabac, cartes et quatre de on n'a pas la notion du temps tout ce qu'on sait c'est vivre l'instant Tous nos plantons que ta on n'aura plus dans 10 dix ans mythologique, rp, z-tac, continue le combat, branche t'es d'elle héraclès contre toutes ces la faille des mais c'est faux comme les sucs, Ils se font de trop Processus de Cerber, les crocs Dans tenailles posées tout en haut Eux hier volontaires on préfère croire à nos chimères Bordel, heureusement que la vie est éphémère Choisis ta voix, nihiliste, militant ou zadiste N'entrant quoi tu crois, éco-terroriste ou posadiste Ils se moquent de toi, dans le tortoire contre fleur de lys On n'a plus le choix, fin la théorie passe à praxis Yeah Ça part